À côté des, des techniques de contrôle de la circulation routière, cette promotion a eu une formation en arts martiaux et ils vont en faire une petite démonstration ici. Le sergent du bataillon qui salue les officiels sur la loge. Le premier peloton d'exhibition qui arrive, qui salue également avec le prêtre prêt et Mesdames, Messieurs les cadres supérieurs et intermédiaires de la police nationale d'Haïti, distingués invités, titres, grades et qualités, membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, policiers, policières, l'honneur est immense pour moi de m'exprimer en ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique à l'occasion de la cérémonie de graduation de la 31e promotion de notre École nationale de police. Je débuterai mes propos en vous demandant de vous mettre debout un petit moment. Pour remercier d'abord les 631 mamans, notre présence ici ce matin démontre malgré les soubresauts au-delà des turpitudes dues à des facteurs tant externes qu'internes, la PNH a gagné en maturité et a su tirer leçon des nombreux événements qui ont jalonné notre histoire pour certaines fois plier sans jamais se rompre et aborder l'avenir avec la force de caractère nécessaire qu'exige la noblesse de sa mission patriotique. C'est en ce sens que la graduation de cette nouvelle promotion, qui compte 631 aspirants policiers répartis en 499 hommes et 132 femmes, marque à coup sûr sur un renouveau dont a grandement besoin l'institution policière. Ce sera un apport significatif, tant sur le plan quantitatif que sur le plan quali qualitatif infusant du sang neuf qui se fera sentir par une meilleure présence proactive à travers les rues et recoins de la République. Cette présence contribuera à renforcer le premier pilier de la sécurité publique, à savoir la prévention, dans le but de rassurer la population et de dissuader les malfrats de tout acabit. Chers récipiendaires, après avoir passé sept mois à l'École nationale de police, votre formation a été circonscrite au cours des notions diverses, telles la circulation routière, la tactique défensive, l'armement et tir d'armes de tout calibre, de médecins d'ordre, de techniques de pénétration de bâtiments, pour ne citer que ces notions-là. Ne pensez pas que vous avez tout appris. Votre apprentissage ne fait que commencer et il durera tout au long de votre carrière. Mettez-vous donc à l'écoute des aînés, tout en développant votre capacité de jugement critique afin d'appliquer ce qui est juste et bien, et de rejeter d'un revers de main tout ce qui est mauvais, injuste et en dehors des textes réglementaires de la PNH. Fuyez la corruption et la part des gains. Ne vous accroquinez sous aucun prétexte avec des facteurs de trouble. Vous êtes au service de la population qui constitue vos yeux et vos oreilles. Vous avez le devoir de gagner sa confiance. Dans le cadre de l'accomplissement de vos fonctions, vous n'aurez pas droit au répit puisque l'heure est grave. Ayez en vous cette flamme constante pour jeter toute votre force dans la lutte contre l'insécurité sous les ordres de votre hiérarchie. Je vous exhorte donc à gagner toujours le moral ferme afin que les situations difficiles qui peuvent survenir à tout moment vous servent de motivation et vous rendent plus fort. Montrez à la nation qu'elle a investi dans de dignes fils et fille, et qu'elle entend à retour de vous un comportement exemplaire. Ne reproduisez pas le comportement déviant de certains de vos aînés, car la principale recette pour avoir une carrière accomplie n'est autre que le respect scrupuleux des lois en vigueur et les règlements qui régissent votre institution. Dans la foulée, j'exige du commandant en chef de veiller à votre encadrement permanent et que vous soyez toujours accompagné des policiers expérimentés qui vous serviront d'encadreur et de mentor. Je suis votre protecteur en vertu de l'article 12 du Code de déontologie de la PNH, c'est-à-dire la personne désignée légalement pour vous protéger et vous défendre contre tout abus et agression dans l'exercice de vos fonctions. Dans mes fonctions de Ministre de la Justice et de la Sécurité publique, je me fais le porte-parole de la population pour vous demander de marquer votre présence par votre professionnalisme et par votre proactivité. Je serai toujours aux côtés du premier ministre, président du Conseil supérieur du, de la police nationale, pour m'assurer que les moyens suffisants et nécessaires soient mis à votre disposition, ainsi que des investissements publics adéquats dans le dessein d'améliorer vos conditions de vie et de travail. Je suis absolument certain que cette 31e promotion, saura se montrer à la hauteur des immenses espoirs placés en elle et que je me ferai un point d'honneur à suivre votre évolution. Vive notre cher Haïti, vive la Police Nationale d'Haïti, vive la 31e promotion. Merci aux pères et mères des récipiendaires. Merci.